Que chanter pour préparer les castings de The Voice Voilà une question que j'ai reçue récemment et à laquelle je te propose de répondre dès à présent. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et je partage toutes les semaines des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et active bien les notifications en appuyant sur la petite cloche. Ça te permettra d'être alerté à chaque fois que nous sommes en direct sur cette chaîne, ce qui te permettra de me poser toutes tes questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Alors pour euh, préparer euh, le casting de The Void, bah, évidemment, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a énormément de, de postulants. Euh, C'est maintenant, euh, depuis de nombre d'années, bah, une émission un peu de, de référence euh, dans, le domaine, euh, dans le domaine du chant. C'est une émission qui est internationale, qui existe dans quasiment euh, tous les pays. Euh, où il y a des, des téléviseurs et euh, bah, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de monde maintenant qui se bouscule au casting de ces émissions. Donc, il va falloir pouvoir faire la différence. Déjà, il y a une première chose euh, que je peux te dire, c'est qu'il faut absolument, euh, alors si tu te présentes en France, hein, il faut absolument que tu puisses proposer des chansons en français et en anglais parce que euh, voilà, tu sais qu'en France, il y a des quotas de chansons euh, françaises. Ça veut dire que si tu passes dans les émissions, eh bien, tu ne pourras pas chanter qu'en anglais. Il faudra aussi pouvoir proposer des chansons en français. Et Moi, ce que je te conseille, c'est de pouvoir préparer quand même une vingtaine de chansons. Donc Je sais, ça fait beaucoup, mais ma foi, on n'a rien sans rien. Il faut que tu puisses avoir une vingtaine de chansons, 10 chansons en anglais et 10 euh, chansons en français de manière à pouvoir parer à toutes les éventualités. Dans les castings, on va te demander de chanter plusieurs fois devant des jurys, des autres fois ce sera filmé, des autres fois ce sera sur une scène et tu ne vas pas toujours chanter la même chanson. Il faut que tu puisses apporter quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc, voilà pourquoi il te faut vraiment préparer un maximum de chansons. Maintenant, une chose sur laquelle tu vas pouvoir miser en sélectionnant justement les titres que tu vas préparer pour le casting, c'est l'originalité. Parce que si tu te pointes au casting en chantant pour une énième fois, Alléluia de Leonard Cohen. Voilà, c'est une chanson qu'on entend à tous les castings systématiquement. Et si tu, si, si tu arrives encore avec cette chanson, bah franchement, les, les casteurs vont se dire, mais vraiment, il manque d'imagination, il y a tellement de belles chansons dans le monde, pourquoi venir toujours avec cette chanson Alors, certes, c'est une belle chanson, euh, sa reprise de Jeff Buckley euh, l'avait énormément popularisée, mais c'est une chanson que tu peux chanter pour toi. Voilà, ne la garde pas forcément pour les castings. Si on te la demande, tu pourras toujours la faire parce que c'est un incontournable. Mais ma foi, il faut que tu prépares d'autres chansons. Donc, il faut vraiment que tu vises l'originalité parce que les standards, je dirais que tout le monde les connaît. Mais si tu veux sortir du lot, il faut que tu proposes des chansons que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. Alors, les casteurs qui sont de véritables professionnels et qui sont des connaisseurs vont très certainement malgré tout connaître ces chansons hein, parce qu'ils connaissent bien leur métier, mais ils verront aussi que toi, tu t'es cassé la tête, euh, tu as cherché à proposer quelque chose de différent. Et ça, justement, eh bien, ça peut faire la différence. Maintenant, tu peux aussi euh, tenter le tout pour le tout et préparer des chansons des coachs hein, puisque les, les coachs en général sont des artistes euh, qui, qui eux-mêmes ont enregistré des albums et tu peux tenter. Alors ça c'est à double tranchant parce que euh, le coach qui va être dans le jury, quand il va entendre euh, que tu chantes sa chanson, il va se dire oh alors lui, il essaye de me concurrencer, qu'est-ce qui se passe Donc, tu dois absolument euh, proposer une version euh, alternative. Si tu essayes de le copier, ben, tu ne seras toujours qu'une pâle copie. Hein, puisque voilà, c'est lui qui a créé cette chanson, tu pourras guère faire mieux que lui en faisant la même chose. Si par contre, tu réinterprètes la chanson à ta manière, que tu te la réappropries, eh bien là, effectivement, tu vas pouvoir proposer quelque chose de nouveau et ça pourrait faire la différence. Mais là vraiment, euh, c'est une option voilà, il faut bien y réfléchir parce que ça, c'est un petit peu qui tout double. Hein. C'est-à-dire que soit le coach adore et il va vouloir absolument te sélectionner et te garder, ou alors il va se dire, oh là là, mais euh, quel navet, pourquoi est-ce qu'il a voulu reprendre ma chanson euh, Moi, je la chante si bien et lui, il la chante si mal. Je caricature, je te fais un raccourci, mais c'est un petit peu ça ce qui va se passer euh, dans sa tête. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut que tu puisses proposer des chansons dans des styles différents. Toi, c'est-à-dire que si tu chantes que du rock, alors... Oui, c'est bien que tu aies ton style, on en parlera un petit peu après, mais euh, il ne faut pas que tu sois non plus euh, monostyle. Aujourd'hui, tu sais dans les productions, quand on embauche des chanteurs et des chanteuses, eh bien, on demande à ce qu'ils sachent faire énormément de choses. Tu peux très bien euh, tourner dans un spectacle et faire du rock et tu peux la saison d'après être embauché dans un autre spectacle euh, et faire de la pop ou faire de la chanson française. Et il faut que tu puisses un petit peu jongler avec les, avec les différents styles. Donc, c'est bien du coup dans ton répertoire de présentation d'avoir des chansons d'univers un petit peu différents euh, de manière à montrer bah, voilà, que, que tu es à l'aise un peu avec la musique en général et pas forcément avec un seul style. Maintenant, euh, si tu es compositeur, si tu écris tes propres chansons, bah, c'est bien d'en préparer aussi parce que là, à travers les compositions, tu vas vraiment pouvoir proposer ton style à toi et là c'est un style que personne n'aura vu avant puisque c'est ton style perso hein si tu n'es pas connu les gens ne, ne, ne vont pas connaître cela encore et ça sera complètement nouveau pour eux donc tu peux jouer aussi sur l'effet de nouveauté en proposant ben, tes propres chansons si elles accrochent bah ben là ça peut faire mouche et euh, du coup ça peut te permettre de tirer ton épingle du jeu alors là, c'est pareil, si tu sais t'accompagner, si tu sais jouer un petit peu de piano, un petit peu de guitare, ben là, ça fait encore un plus parce que c'est clair qu'un chanteur ou une chanteuse qui s'accompagne, ben voilà, ça, ça le fait. Tu vois Je veux dire, c'est quelque chose en plus, c'est une corde à ton arc supplémentaire. Donc, c'est vrai que si aujourd'hui, tu chantes simplement, ben peut-être que tu peux démarrer, euh, commencer à apprendre un petit peu la guitare, le clavier euh, voilà, pour tout simplement pouvoir t'accompagner euh, et ne pas te retrouver euh, embêté. Si on te, voilà, on te tend une guitare, on dit bah, vas-y, euh, chante-moi ta chanson. Et tu dis bah non, je ne sais pas jouer de guitare. Bon, voilà, Aujourd'hui, il faut savoir qu'énormément d'artistes savent jouer euh, au moins d'un instrument. Donc Voilà les, les conseils que je voulais te, te donner aujourd'hui. Si tu as des amis qui préparent aussi les castings de The Voice, ben tu peux leur partager cette vidéo, ça les aidera. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai réuni pour toi les conseils des meilleurs coachs mondiaux de manière à t'aider à, à progresser beaucoup plus vite et à franchir peut-être les, les étapes des prochains castings. Alors, si tu veux les recevoir, eh bien écoute, je te propose de te les envoyer gratuitement. Pour cela, tu as juste à cliquer dans le lien qui est noté ici dans la description. Tu laisses simplement un prénom et une adresse mail et je t'enverrai dès demain les conseils des meilleurs coachs vocaux. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao